On va commencer par se souhaiter bonne année Mais oui exactement, hein, bonne année Marie hein, Bonne année aussi hein, père, euh, bonne, année. bonne année amis auditeurs. Hein, et si on Merci. commençait euh, 2021 par euh, une petite devinette Allez, hein bon cours, on y va. Allez, c'est cool, hein, euh, une, un peu de changement. Alors Marie, qu'est-ce qui est rouge hein, et qui rentre chez vous la nuit du 24 décembre sans vous demander la permission c'est un peu facile, je vais dire le Père Noël. Eh ben non Hein, c'est les pompiers hein Alors, En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Hein, euh, <rire> bah, nous, on n'était pas là, hein, mais les voisins, eux, bah, ils ont vu, hein, ils, ont, ils les ont vu rentrer. En fait, c'est même eux, hein, les voisins, euh, qui les ont appelés. Hein, en rentrant de vacances cette année, on a eu droit à un joli petit cadeau, un bel autocollant euh, sur lequel on pouvait lire. Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans votre logement. Hein, L'autocollant était collé bien en évidence sur la porte. Hein, en rentrant, ça fait bizarre hein, quand même. Hein, on a cru un cambriolage quand on a vu que la serrure était défoncée. Bon, au final, c'était rien. Hein, euh, c'était rien du tout. Juste notre détecteur de fumée qui s'était déclenché tout seul. Euh, parce que les piles étaient nazes, quoi. Enfin, ouais. voilà. hein, euh, ou, ou alors, peut-être que, je sais pas, il a dû vouloir fêter Noël, euh, je sais pas, à sa façon, quoi. Il s'est dit, tiens, hein, puisque tout part en vrille en 2020, pourquoi j'entendrais pas un petit chant de Noël, moi aussi, tiens Sauf que quand ça chante un détecteur de fumée, hein, t'as tout l'immeuble qui est au courant, euh, en particulier quand c'est à 2h du matin. Bon. Alors, c'est vrai que pendant que le serrurier réparait ma porte, j'en ai un peu voulu à mes voisins. Enfin, c'est surtout quand il m'a présenté la facture, quoi que j'en ai voulu. Changer sa serrure en dimanche soir, ça coûte le prix d'une couronne chez le dentiste, quoi. Hein. Euh, comme ça, vous saurez. Bon, moi, tant qu'à payer, j'aime autant que passer du temps avec ouais, le serrurier. Faut amortir hein le truc. Ouais. Oh, bah, ouais, ouais. D'autant qu'il était vachement sympa, ce serrurier. Puis au moins, bah, tu peux discuter avec le serrurier, hein, alors que chez le dentiste, bon. <rire> bon, alors là, vous vous dites, c'est bien gentil tout ça, mais euh, pourquoi vous nous racontez tout ça, Nao Oui, même si c'est passionnant, vraiment, je ne vous le cache pas, mais finalement, on va revenir à, à nos moutons. C'est quoi le rapport entre Jésus, les pompiers et puis votre porte d'appart oui, alors, mis à part le fait qu'en attendant le serrurier, bah, j'ai eu le temps de lire euh, les vœux de Raphaël, le directeur d'RCF, bah, cette histoire de porte, elle m'a ouvert à une petite réflexion spirituelle. Hein. Euh, ça m'a rappelé une phrase de Jésus. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, bah, il sera sauvé. Il pourra rentrer. » bah, Franchement, quand vous êtes bloqué devant la porte et qu'elle ne s'ouvre pas, je peux vous dire que vous avez l'air malin. C'était étonnant hein, comme expérience euh, de ne plus pouvoir accéder à la, propre de, à la porte de sa propre maison. Euh, et ça m'a rappelé qu'il y a des moments dans la vie où on a un peu l'impression que Jésus, la porte, eh ben, elle est fermée et qu'on ne peut plus passer. Mmh, J'avais besoin de que quelqu'un, euh, quelqu'un que je ne connaissais même pas, vienne m'aider parce que tout seul, bah, je ne pouvais pas franchir euh, la porte de chez moi. D'ailleurs, au moment où le serrurier a ouvert la porte, euh, bah, il a marqué un petit temps un peu solennel euh, au moment où il nous a dit allez-y, hein, je vous en prie, vous pouvez rentrer chez vous. Et c'est vrai qu'en rentrant, on a tous eu un petit soulagement, hein, ça y est, on pouvait de nouveau passer, euh, ça y est, on pouvait rejoindre notre foyer. Quoi. Mais euh, il restait quand même quelque chose à réparer, quoi. la serrure, bah, elle ne fonctionnait plus. Et puis, euh, bah, du coup, euh, je me suis dit, moi, que bah, j'avais beau connaître Jésus depuis très longtemps, il y a toujours des moyens, il y a toujours des moments en fait, où il m'échappe, des moments où je ne le saisis pas. Il y a même des fois où quelque chose se brise, quelque chose est cassé dans ma relation à Dieu. Et dans ces moments-là, bah, j'ai besoin d'aide pour vivre ma foi et renouer ma relation à Dieu. En fait, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on ne progresse pas tout seul dans notre vie de foi, et que faire appel à d'autres, eh même si ça coûte un peu parfois, bah, c'est indispensable. Je peux vous dire que depuis qu'on a changé notre serrure, ma porte d'entrée, je ne la vois plus du tout comme avant. Hein, euh, il a même changé en fait, la, la, la poignée, ce qui fait que même le, le, le, la sensation n'est plus la même. Quoi. Et si ma porte, elle, n'a pas changé, bah, les clés pour la franchir, en tout cas, ne bah, sont plus les mêmes. Donc pour 2021, je vais être contraint à de nouvelles habitudes, euh, la nouvelle poignée de ma porte, les nouvelles clés. Et j'espère que cette expérience, elle va m'aider à porter un regard nouveau aussi bah, sur Jésus. Et puis, il bah, va falloir que je revoie aussi euh, mon niveau d'alerte, hein, puisque là, euh, l'alarme s'est déclenchée pour rien. En 2020, je me suis fait, je me suis fait beaucoup de soucis, en fait. Hein, je me suis beaucoup inquiété pour pas grand-chose parfois. Et avec cette expérience, bah, je me rends compte que bah, des fausses alertes, euh, parfois, bah, elles peuvent avoir de vraies conséquences, hein, notamment sur notre relation à Dieu. Alors bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne année les amis, hein, et puis pensez quand même à changer les piles de votre détecteur de fumée. Merci beaucoup Amaru, et puis on pourra aussi penser à vous offrir un porte-clé pour euh, bien vivre tous ces changements. Ça fait un plaisir. <rire>